Choose Cthulhu est une collection de livres-jeux qui se base sur les nouvelles de Lovecraft. Le but est de venir à bout d'une aventure en faisant des choix. chose Cthulhu reprend des nouvelles emblématiques de Lovecraft, adaptées à un format livre dont vous êtes le héros. Au moment où je tourne cette vidéo, deux sont sortis en version française, mais plusieurs autres sont prévues. Il en existe une quinzaine en version originale. Pour le moment, nous pouvons seulement découvrir l'appel de Cthulhu et les montagnes hallucinées. Chaque livre a une couverture rigide et fait environ 130 pages, pour 111 pages jouables. Un bestiaire illustré présente les personnages, monstres et lieux clés de l'aventure. Dans l'Appel de Cthulhu, nous incarnons Francis Wayland Thurston, un anthropologue qui hérite des biens de son grand-oncle récemment décédé. Il se retrouve avec quelques objets étranges qui l'intriguent et qui l'amènent à voyager un peu partout pour enquêter. Au fur et à mesure de ses découvertes, il se pose de plus en plus de questions et réalise qu'il existe en ce monde des forces qui le dépassent. Dans les montagnes hallucinées, nous sommes William Dyer, un géologue invité à participer à une expédition en Antarctique. Tout se déroule bien, jusqu'à ce que le groupe se retrouve scindé en deux et que des spécimens inconnus soient découverts. Dans un livre dont vous êtes le héros, l'histoire ne se lit pas de manière classique. Le livre est découpé en paragraphes et le joueur est amené à faire des choix en se rendant de numéro en numéro. Dans Tshusqtulu, chaque page correspond à un numéro. Les textes sont plus longs que dans un livre dont vous êtes le héros habituel, et il n'y a pas de fiche de personnage ni même de jet à faire. La priorité est laissée au récit. Les choix sont présents en bas de page, et permettent au lecteur de personnaliser son aventure. La nouvelle L'Appel de Cthulhu fait une soixantaine de pages, et celle des Montagnes Hallucinées presque le double. Dans les livres-jeux, elles font pourtant la même taille. Si Les Montagnes Hallucinées est très proche de l'œuvre originale, L'appel de Cthulhu va plus loin. Il est possible de vivre la même aventure ou d'aller dans des directions totalement différentes. En fait, j'ai fait plusieurs parties et je n'ai jamais vécu la même chose. Les Montagnes Hallucinées impliquent un peu plus le lecteur, en nous demandant de noter certaines choses et de faire preuve de déduction. Pour conclure, les Chous Cthulhu sont de très beaux livres illustrés qui nous permettent de découvrir ou redécouvrir les œuvres de Lovecraft. L'ambiance est très bien retranscrite et donne envie de recommencer pour découvrir toutes les fins.